Bonjour, attention, vous allez voir le montage vidéo le plus pété du monde, l'olix dptdr, vous êtes prévenus, les potos. Bonjour à tous, alors on n'est pas dans un podcast prod, on n'est pas sur une interview mix, on est toujours sur Time to Disconnect, mais on est sur un truc qui n'arrive pas toujours aujourd'hui. On va juste publier l'interview, cet artiste c'est Norska, il était euh, dans le podcast prod de la semaine passée, sauf qu'on a eu un souci technique. Et à la publication, euh, son interview était inaudible. Euh, on va le republier euh, là maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Décris-toi. Alors mes potes me surnomment le punkashio, et euh, je trouve que ça me va très bien en fait. Je me sens très à l'aise dans les extrêmes, que ce soit musicalement ou autre d'ailleurs. Mais j'ai aussi une âme d'enfant, et on pourrait même dire que j'ai euh, le syndrome de Peter Pan. Ce qui m'attire beaucoup de situations improbables et what the fuck d'ailleurs, mais au moins je m'ennuie pas beaucoup. J'irais même que cette dualité me correspond très bien. Pourquoi ce nom Ça vient d'un bouquin d'Alain Damasio qui s'appelle La du Contrevent. Je l'ai découvert grâce à un son de Rhône qui s'appelle Bora Vocal, où Damasio fait un monologue complètement perché et transcendant. Bref, j'ai tout de suite acheté le bouquin et j'ai adoré. Et dans ce monde, dans ce cas c'est une chaîne de montagnes qui pose les limites des terres explorées. Et je trouvais que ça sonnait bien déjà, c'était stylé. Et ça correspondait aussi à mon état d'esprit. C'est-à-dire que j'avais envie d'explorer des choses musicalement plus dark, expérimentales, acides et breakées. Quelles sont tes influences C'est toujours compliqué pour moi de répondre à cette question parce que j'en ai beaucoup. Déjà, j'ai été biberonné au son des Pink Floyd, Hendrix, Khan et on écoutait beaucoup de blues à la maison. Sinon, mes influences vont de la musique classique à la New Wave en passant par la Techno Indus, le BM, Drone, etc. Euh, depuis euh, le confinement, c'est vrai que j'écoute beaucoup beaucoup de Black Metal, des groupes comme Mayhem, Au-dessus, et d'autres groupes euh, bien particuliers comme Meshuga et Sakage, qui portent très bien leur nom d'ailleurs. Et c'est vrai que je dirais que c'est le style qui me donne le plus d'émotions en ce moment. Parle-nous de ta prod. J'ai fait cette prod en train entre Angers et Paris, juste avant le confinement d'ailleurs. Et j'avais depuis longtemps euh, l'idée de faire une prod inspirée de l'univers cyberpunk, d'Akira, de Ghost in the Shell par exemple, mais aussi inspiré de Monster et de son personnage machiavélique qui s'appelle Johan. D'ailleurs, cette anime est incroyable, je vous le conseille. Musicalement, ça donne un truc assez particulier et personnel qui mélange Indus, expérimental, dark, ambiant, breaké, etc. Après, il est dur à catégoriser, mais bon, peu importe l'étiquette qu'on lui donne, le principal, c'est qu'on puisse l'apprécier. D'ailleurs, elle est sortie sur le label Esprit Croisé et vous pouvez l'écouter sur leur SoundCloud. Que vois-tu pour la suite Bah là, dans l'immédiat, c'est euh, d'expérimenter mes nouvelles machines et euh, pourquoi pas sortir un EP. Euh, sinon, j'ai plusieurs projets euh, en parallèle sur lesquels je bosse actuellement et qui me tiennent beaucoup à cœur. J'ai un groupe de post-punk avec mon pote Will. On est en train d'écrire un album et euh, c'est vraiment le début de l'aventure, euh, on n'a même pas de nom encore pour vous dire. Sinon, j'ai un projet euh, littéraire avec mon poteau euh, de longue date, Yann. C'est un mélange de poésie, de musique, de digital, euh, je peux pas en dire plus pour l'instant mais on verra par la suite. Et je fais également partie de la Sograbuge euh, sur Paris et euh, voilà, on espère vous faire des, des petits événements sympas bientôt pour se retrouver entre potes euh, devant du son. Voilà, c'est la fin de l'interview. Un grand merci à time to disconnect Buvez de la 8-6 pour bien vous hydrater et moi je vous dis à bientôt en soirée.